Mais Léo, qu'est-ce que tu fais assis devant le frigo? À la cantine, on m'a dit qu'il fallait privilégier les circuits de proximité. Ah bah voilà. C'est pas compliqué.